Salut On se retrouve sur Tomodachi Life. Non, vous ne rêvez pas, j'ai téléchargé un simulateur de jeu 3DS en fait directement euh, sur l'ordinateur. Je viens de découvrir que ça existait. Et du coup, bah on va jouer à Tomodashi Life sur ordinateur. Let's go Ouais, parce qu'en plus il est 2h du matin, ça n'a aucun sens, mais vas-y, ça le fait. Hein. <rire> bah du coup, moi j'ai déjà commencé à jouer parce qu'il a fallu que je vérifie comme... Ah, il y a tout le monde qui dort. Ok, ça, ça commence déjà très très bien. On va aller analyser leur rêve. Ouh donc ça, c'est mon personnage, je lui ai pas encore teint les cheveux. Oui, parce que je sais bien, là, j'ai les cheveux vert gris, un peu bizarre. Bon, là, à la caméra, ça va, ça rend bien. Mais à la base, euh, je l'ai fait mauve. Mauve bleu, ça dépend un peu. Oui, et c'est en anglais aussi, parce que j'ai pas pu l'avoir dans une autre langue. Ah oui, là, normalement, c'est censé fonctionner avec euh, selon comment tu mets ta DS, mais du coup, vu que c'est pas la DS, voilà. Bref, bref. De toute façon... Oh Ah bah oui, bah oui, du coup j'ai gagné un panneau solaire. Je sais plus exactement à quoi ça sert. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Domo Life, parce que oui moi j'y jouais sur la 3DS. Bon bah Alice elle ne rêve pas. Anyway? Par contre elle parle. Bah du coup je vais créer un nouveau personnage hein. C'est vrai que jouer la nuit c'était pas la meilleure des idées mais bon vas-y hein, je viens de découvrir ça il y a genre même pas une heure. Je me dis, il faut que je fasse une vidéo. J'ai envie de faire qui J'ai une idée. <rire> On va faire Sazuke Dark. J'ai vraiment envie de faire le cliché on a un personnage, vraiment. On va lui mettre un petit peu de la barbe. On va lui mettre les cheveux en noir parce qu'il est dark. On va lui faire genre la mèche emo s'il y a. Let's go. Ok. Bon, par contre, pourquoi il a les sourcils marrons On va régler ça. Les sourcils noirs parce qu'il est dark. Comment on les fait, ces sourcils Oh, on va les faire énerver. Oh là là, là, il est énervé. Ah ouais, là il est très énervé, là, ah ouais, là, très très très énervé, là. Et on laisse les yeux en noir, parce que il est dark Vous lui met quelle nez En flèche, en mode euh, la flèche vers le bas, comme quand je baisse la tête, parce que je suis dark Sasuke. <rire> Putain, ça même mon mi, là Est-ce que je lui mets des lunettes de soleil Non. Sasuke non. dark Ah, oh, surnom Attends, Darko On va l'appeler Darko Mais attends, c'est pas le nom d'un youtuber, ça alors, quelle date pour un Dark Sasuke Le jour des morts, le 1er novembre. Il est lent parce qu'il est triste et déprimé. Sa couleur préférée, c'est le noir. Parce qu'il est dark. On va l'accueillir comme il se doit. <rire> D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel genre de personnage vous voudriez que je crée. Ou alors, peut-être une personne qui existe. Hein je fais faire vos personnages. Enchanté, Darko. Quel est ton souci, mon petit Darko starving. Merde, Starving, ça veut dire quoi On va lui prendre du thé je sais pas, je trouve il a vraiment un truc de boire du thé. Bon, on va lui redonner goût à la vie et lui donner un bon plat de poisson et chips. En plus, il y a des petits pois verts là, de quoi ne absolument pas déprimer. I'm still awake. Je vais te donner du thé I'm starving. Mais starving Tiens, prends, bois ton thé T'es content um, hey. J'ai rien compris. Il pas grand-chose à faire la nuit <rire> On va aller l'embêter un petit peu. Like ah bah oui, vu qu'il est réservé, bah ouais, il aime pas qu'on le fixe. Ah bah alors Ah bah je te fixe alors, hein Ah oui Ouh, je suis un fantôme, je suis un esprit mélancolique. Ah <rire> oh putain, bah il est KO, voilà, je l'ai mis KO. C'est comme ça, ça arrive. Ouais, on va aller créer un nouveau mi. Je sais. Il y a un film que j'adore, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ben, je vais faire Miss Peregrine. Ah, notre ami a un souci. Moi, ouais, tu as l'air déprimé, toi. Hein. Quand je dis que c'est un Dark Sasuke, il veut d'abord que je lui crée une phrase de quand il est triste. I'm so dark. Tiens, cadeau. I'm so dark. <rire> Alors, quel est ton souci, Miss I'm dark. Mais je sais toujours pas ce que ça veut dire. Je suppose qu'elle a genre faim, je sais pas. Tiens, cadeau. Bon, là-bas, c'était pour Dark Sasuke, mais tant pis. Oh c'est pas simple et hey, le plat 12 euros ouais Oh Elle va me donner un cadeau Que pas ça Ouais Boutique de vêtements Yeah En oh, plus c'est Miss Mary Green là hey, Elle veut passer à la radio Non c'est enfin, à la télé mais t'as compris oh, on va aller acheter euh, des vêtements du coup ah, ça, je me souviens. Je le mettais tout le temps à mon mi. Ah, je peux mettre ça à Miss Peregrine en vrai. C'est pas tout à fait son style, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Oh non, il dort, Dark Sazuke. Oh, j'avais oublié ça. On va le maquiller. Ah Oh, il est malade. Oh, pouf. toc. Oh, elle fait une sieste. Alors, Miss Peregrine, de quoi rêves-tu Elle est un escargot. Waouh. <rire> non moi ça me rappelle euh, la scène euh, Dans Miraculous Ladybug Fais l'avion Le papillon là Je pense qu'on va terminer la vidéo là Parce que voilà hein, on est en pleine nuit Il n'y a pas grand chose à faire Mais dites moi quel personnage voudriez-vous que je crée dans le jeu Je vous laisse avec Miss Peregrine Qui fait l'avion Bye bye <rire>